Bonjour, bonsoir. Moi, c'est Mohamed. Je suis là pour témoigner le grand maître Atengla du Bénin pour le portefeuille of money et bedou Magique. Regardez bien. Il n'y a rien dans le portefeuille. Vous voyez Avant de le contacter, j'ai été vraiment dupé par au moins deux marabouts qui, ont, qui ont pris mon argent et ils m'ont pas envoyé. Et le porte-monnaie en retour, mais le grand maître à Tengla, lui, il a vraiment changé ma vie et aujourd'hui, je suis en train de, de bénéficier. C'est pour ça que j'ai décidé à témoigner pour lui aujourd'hui. Donc, regardez bien comment est... je fais démonstration. Je comment ça me multiplie mon argent. Regardez. Regardez. le grand maître roi à du Bénin, regardez bien, vous voyez, et... roi Attingla du Bénin, oui c'est grâce à lui ma vie a vraiment changé et aujourd'hui j'ai j'ai réalisé tout ce que je veux, tous mes rêves ont été réalisés grâce à lui il a vraiment changé ma vie, c'est quelqu'un de bien, quelqu'un d'honnête et un homme surtout il a de rigueur et il a des principes aussi une fois que vous le contactez, s'il vous dit quelque chose, il faut essayer de, de respecter seulement ce qu'il vous dit et je vous assure que vous aurez satisfaction vous voyez bien vous voyez? Oui, donc c'est ça. Merci beaucoup.